Cet épisode de la grotte du barbu vous est proposé par Keter. Keter c'est le spécialiste du rangement et du bricolage Salut les barbus et bienvenue Eh ben non c'est pas un nouvel épisode de la grotte du barbu puisque C'est le premier épisode, l'épisode 0 De Electro -noob, La série de, de vidéos que je vous promets depuis des années Sur l'électronique Mais l'électronique pour les gens comme moi Qui sont pas des électroniciens pour les nuls Pour les makers Dans cet épisode 0, qu'est-ce qu'on va faire On va s'attaquer au matériel qui est un sujet central, principal et un peu polémique puisque le matériel, bah, il peut être vu de différentes façons. Il peut être vu pour, bah, pour les gens comme moi, pour les nullos, pour les intermédiaires ou pour les professionnels. Et typiquement, un fer à souder, ça peut valoir 5 dollars comme plusieurs milliers d'euros suivant l'utilisation que vous en avez. On reviendra sur tout ce qui est soudure dans un épisode suivant, d'ailleurs dans l'épisode qui viendra juste après, dans l'épisode 1, où on verra les différents types de soudure et comment souder correctement avec un fer à souder. Mais d'abord on va s'intéresser à quel est le matériel indispensable pour faire de l'électronique. Alors l'électronique c'est un sujet qui est extrêmement vaste et donc moi je vais restreindre ça à de l'électronique grand public entre guillemets, ce qui veut dire démonter, réparer et fabriquer des petites choses qui vont me servir dans mon atelier, chez moi ou dans mes futurs projets. Allez c'est parti Des outils pour l'électronique, j'en ai des caisses pleines, que ce soit des matériaux ou des outils. Et donc on va essayer de ranger tout ça correctement dans une mallette et de sélectionner les outils indispensables pour bien débuter en électronique. Évidemment, ces outils dépendent de l'utilisation que vous aurez de l'électronique, ici c'est pour une utilisation relativement standard. Je me suis acheté au fil des années pas mal de matériel pour l'électronique. J'en ai perdu une partie, une autre m'a été volée, et petit à petit mon amour pour le métal et le bois m'a détourné du chemin vertueux de l'électronique. Un de mes amours de jeunesse. Il est donc temps de ranger tout ça et se refaire une caisse électronique toute propre. Une grande partie de mon activité d'électronique consiste à démonter et réparer des objets, ou à les démonter pour récupérer des pièces. Donc j'ai toute une galaxie de tournevis de toutes sortes, de plus ou moins bonne qualité. Ici je vais sélectionner des tournevis de base, plats et cruciformes, d'électricien et de précision, je laisse de côté les Torx, pentalobe et autres triforces trop spécifiques. Voilà, j'ai fait plus ou moins ma sélection, il est temps de sortir leur future maison, la mallette de technicien de chez Keter, qui sponsorise cet épisode et qui est tout particulièrement adaptée puisqu'elle a été conçue pour les électriciens et électroniciens avec des compartiments modulables, des emplacements pour les tournevis et pinces, une boîte ultra solide et un intérieur en plastique semi-souple super adapté à ce qu'on va en faire aujourd'hui, notre stockage principal pour tous nos outils d'électronique. Je commence donc à installer les tournevis et pinces sur cette matière qui apparemment est un mix de polypropylène et de gomme qui est super solide et en même temps flexible. J'aime beaucoup beaucoup cette matière. La petite boîte amovible est super pratique pour stocker toutes sortes de petites pièces et a une place dédiée dans la mallette. Le fond de la mallette a des espaces modulables avec des murs repositionnables qui me permet de mettre tous les éléments dans différents endroits, plus ou moins par thématique. Je vérifie quand même de temps en temps que la mallette se ferme bien. Il existe d'ailleurs un trou spécial pour cadenasser le tout. Et si vous voulez la trimballer, il y a aussi deux anneaux pour mettre un truc pour le mettre en bandoulière. Évidemment, je la personnalise avec quelques autocollants et il est temps de voir de façon un peu plus précise son contenu. On commence donc par une pince coupante, un élément indispensable pour couper du câble, des composants, etc. Sa copine la pince plate et notre petite sélection de tournevis standard une pompe à dessouder, un fer à souder, ici celui-là est un Vellman pas très cher, autour d'une cinquantaine d'euros que j'ai acheté avec plusieurs pannes de rechange. Il vient avec son bloc d'alimentation et son support. C'est ce qui prend le plus de place dans la mallette. On enchaîne avec une troisième main, une pince à dénuder, un stylo flux et de la tresse à dessouder. Je vais un peu vite ici mais dans les futurs épisodes on reviendra sur beaucoup de ces outils qu'on va utiliser super souvent. Dans la petite boîte super pratique, j'ai une sélection de résistances les plus utilisées, un pack de led, de la gaine thermo et des outils pour ouvrir les smartphones. En dessous, j'ai un multimètre et de la soudure. Et dans l'autre compartiment, un Arduino Uno qui fera l'objet de plusieurs épisodes je pense. Des câbles pour le prototypage, des câbles pour l'électronique de différentes couleurs, comme d'habitude, tous les liens vers tous ces outils sont dans la description. Avec l'arduino, j'ai un protoshield, une carte additionnelle qui permet de réaliser des prototypes, et une petite plaque de prototypage rapide. J'ai bien sûr le pied pour reposer le fer quand il est chaud, et c'est à peu près tout pour mon matériel indispensable pour débuter dans l'électronique. On peut refermer la mallette et réfléchir à notre premier projet. En attendant le prochain épisode, si vous avez des questions des insultes, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit pouce bleu et abonnez-vous. A la prochaine et d'ici là inspirez-vous, faites des trucs et que la barbitude soit avec vous.